Bonjour Président Manuka. Bonjour Ndeko, journaliste. Président télévision, la République démocratique du Congo des et pour l'année, ça m'a a du Congo. Donc, l'armée, vous avez l'armée congolaise Fardese. Vous avez l'armée qui en côté mais l'armée n'existait pas en service. y'a armée l'armée qui est en en oui, merci beaucoup. Euh, merci de aux journalistes. des co-journalistes. Na c'peli mingi na invitation na yo et puis euh, na organisation ya Congo Live Télévision. Mo te mingi na bal salignons na katia Congo Live Télévision. Na ça. Euh, Augustin Kabouya, le secrétaire général, il a parti mon aîné UDPS, mon cousin à secrétaire général euh, Augustin Kabouya. Euh, les meilleurs, je, il faut na, na souligner que c'est le meilleur secrétaire général euh, Nathan Oyo depuis IDP Zala pour, na, pour es, oh, sali, il faut euh, reconnaître mérite Tika pe, sangissa, euh, me, le mérite. Si vous avez vu ça, Gaspard Mungangapili, le coordonnateur, d'abord secrétaire général adjoint en charge de la communication, mobilisation et implantation, puis Azali, coordonnateur ya interfédéral Grand équateur province orientale. bonne santé, vrai bon fonctionnement, bon déroulement. structure. Nous surtout nakati à parti. République démocratique du Congo. Le premier ministre, Sam Malukonde. P. gouvernement. Sans oublier, merci. à chef de l'État, président de la République mokonzambuka asalaki système y a y a de toilettage il fallait français la tout le monde le sait que service de a sécurité dans infiltré Infiltration, cest Et qui le Parce qu'il faut, les congolais, ba Beaucoup de congolais ne sont pas suffisamment informés sur euh, le, le, le, le, la question. Alors, il faut, que les journalistes journaliste, na ba na ba ba est exactement comment infiltration. Anglo. N'a pas infiltration. Parce que Bruno, Bovani a voisin, au des fois peut dans culture, a Mais mais nous avons Congolais sont Azali, Rwandais, et les Congolais par le système de Belén, qui sont les Congolais mingi les gens qui génocide de 1994, où ils sont dans Rwanda. Dans le cadre de la logique du génocide, l'opération turquoise et salaraque salariat, ils fait ça. Bango Makoki ya kokozala co instaline na kati Kivu pe ba la moko ba ekoseigne la bango ba pe sa bango nationalité congolaise ça dit que et tout le quoi ba tonu se ba ba pe sa bango nationalité congolaise ba pe sa ki bango nationalité congolaise pe ba comment ba congolais ça dit que congolais ba attribué ba, bango nationalité congolaise dès lors ba comment qui va bénéficier y a nationalité congolaise ça à dire que facilement qu'il y a Congolais. C'est ainsi que les chefs de l'État, au niveau de la Grande-Bretagne, ont dit que ce sont des Congolais. Les Banyamoulens sont aussi des Congolais. C'est comme un Congolais qui est la Belgique. C'est un Belge, tant une nationalité ou par mécanisme différent à obtenir une nationalité belge, toute une nationalité française, toute une nationalité que je encore, a commis nationalité et Mais ezalina ba element mssusu oyo lui ne peut pas bénéficier na yango akoki ko bénéficier na ngote kaka soki ba ba, ba kolomboka bango moko côté local par exemple na hawana république démocratique du congo tozolo belama kambuya armé na kati armé tango ba infiltré wana bayaki, ba yaki ba mssusu ba yaki na cadre ya eh, parce que tant qu'il y a la génocide de la, la nationalité, comme les Congolais, Congolais le il y a eu l'armée dans service sécuritaire. Je pense que c'est un cadre de rébellions, différentes formes de rébellions, de structure et ces rebelles qui contre le cannabis. Or, en réalité, tant qu'il y a un régime qui avant, il fallait tenir compte qu'il y a une rébellion qui était au-delà de ce Congolais et qui était Congolais, par le fait qu'il y a attribué mon nationalité il fallait ba bah, bah, condamné et topé l'état soit condamné et tout le monde ya biso retirer bango nationalité parce que pour avoir euh, délibérément euh, violé les dispositions de la constitution oh, yo, y a la république démocratique du Congo remaniement sibino c'est encore bah, tounios, nous avons ba cas cas chef vous vous rappellerez que James Kabare binata ou afdel James Kabare est chef d'état-major général Boyo avez bien chef d'état-major général il y a République démocratique du Congo il y a FARDC à placer dans le post-stratégique de la République. Mobile. le Rwanda, il y a Congo central, se dans le Grand Équateur, dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasai éparpillé Il y a objectif qui de se retrouver pouvoir, ils une multitude y a officiers supérieurs aussi bien armés dans la police que dans le service de sécurité maintenant quand que basali rebanima awa moi l'amboka bembah le ministre de y défense premier les ministres les vice premier ministre il y a il y euh, charge de y défense il y a un officier supérieur de formation parce que, ah y a un peu de qualifier a qualifié armée na y a un armée, réformée, une armée si l'armée a guéri, on a des Il y a Il un CV. général 37 ans. Mais 37 ans, adolescent adolescents. un général a 37 ans ça dit que au Salaba, au Bunda, au Salaba formation est tellement inhabitée, eh, euh, général en donc au Comité général négénin. Ami non, bon il a un basé là pour n'apaiser un peu sa mise considération, peu orientation, parce que bah nous aussi il faut pas avoir affectation, pas sur promotion, il faut n'ayez bah, y aux arts générales y a négénin, au Bunda ou à Pii, au salaire, là, ni, formation n'y a aux arts pour n'a considérer aux arts générales au coquin, a affecte. qui est affecté. Il y a général est peu général, est un peu plus Il a CVT. un courage 37 Il y général 37, 40 ans. Donc, il Donc, il un au Salaki, ni au Salaki, au commissariat, au Au Salaki, au Salaki, a Salaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki, na Salaki, na Salaki, na Salaki, au Salaki, na Salaki, au Salaki, au Salaki, au Salaki, na Salaki, Salaki, na Salaki, Salaki, en se la structure il y a une a brassage, il le côté armé, le général auto-proclamé, converti biso armé. C'était une bêtise, je dirais même une bombe à retardement vers ce que nous vivons aujourd'hui. Au point que tout le monde a des frontières, il y a des gens qui ont des des Rwandais, des étrangers, des ougandais, des Burundais, des Salinas, des Salinas, des Salinas, des Somaliens, des des des des des des des des des des des des des qui avait été signé entre les deux gouvernements, donc Rwanda et RDC, qui avait et RDC. Et il y a signé, un accord que Rwanda a été signé sécurité, le service de la sécurité, et au de la RDC et chaque frontière entre les voisins, et ça, la sécurité, y a RDC. RDC, y a beaucoup qui C'est les Rwandais qui feraient la, la, la sécurité du, du, du Congo, du Grand Congo, et à partir de l'intérieur du pays. Et quand du dans le monde entier, il y a pays, il y a un que les services de sécurité il y a Population mobima, il y a Grand Congo, Bino vous a 12 millions et quelque chose d'habitants, la RDC avec ses 100 millions d'habitants, Bouya y les 12 millions, Bah qu'on sécuriser RDC donc a, finalement c'est presque on peut dire que Rwanda Rwand, Rwanda co est mon combien de Congolais. Au moins les personnes, Tokoma qui Tokoma est vraiment humilié et fragilisé, il a à il y a, y, a, y a situation où il y a wa, bon. un régime, un régime qui a été battu il y a le a qui Un régime qui habité pendant des 18 ans, c'est-à-dire y a une faiblesse complice, j'ai pu dire. Je n'ai pas dit que je alobike et que que militaire à l'écran la formation te, pour le simple fait à cela qui na rébellion, balamogo a eu comme général, auto-proclamé na Zamba, peut ba transférer balamogo à comme général na demi général na soki wapi général ce na vamakamouni niang. Et c'est quoi ça ko les matières? ont réformer, armée na bisso tous ont misamo armée une armée forte, une armée puissante, pour c'qui qu'on na toute attaque, na toute menace au yo. E Tousali essayent c'qui ko gaité bisso na niveau Afrique. Armée il faut ils ont armé au tant où, où, où, où, où il y a ba 80 ba année 70 année 80 na début nonante au tout cela qui na yango hein ils ont ba armé au bati qu'elle a bissau ba général routine ba mongo na na zamba au ba transféré au comité ce n'est pas comme ça armée service de sécurité ba y'a kabongo t il faut moi bongo ezala moi tête ezala hein toutes les capacités, capacité capacité physique à les oui colonel hey n'a ils ont été bon capitaine ils allaient qui faciliter Facilité, comme tio comme Tu besoin général, tu besoin à la à la haute, la haute, bas à à Merci beaucoup. dossier Hermann Cohen, ce côté la loi proposée par Noël Chani Mais y a qui est la loi est Mais tant que armée, bateau qui bateau qui est en train Bon, a 50%, 50%, ils peuvent aussi faire l'armée mais nabapo c'est clé nabapo c'est stratégique en tout cas on ne peut pas donner à tout le monde vu la réalité et au tout ça je rappelle pour cette occasion je rappelle à monseigneur euh monsieur Baba bah évêque bah na cardinal Ambongo mutaza ko tamolaka na belleglise ba ninga bazela opesa bango sangomalamu yaza ko pesa biso makambuya ko terme la loi de père et de mère ce so qui, Herman Cohen, a beau s'anni souveraineté à pays à RDC Congo, Nazali qu'au rappelé hier que souveraineté à République démocratique du Congo, Ezali ya kou bradeté. Ah, mais ça n'a koussa la politique, mais ça n'a la Mais Je me demande si du temps de Mobutu, Herman Cohen était le conseiller de Mobutu. Sous Mouzé Kabila, il a travaillé aussi avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le lois, quelle leçon a coupé sa bisso yemuta yebi ba réalité est je confirme aujourd'hui ce que je dis que nous n'avons jamais eu des, des, des dirigeants euh, d'origine congolaise pour babé sa la loi par rapport à la réalité congolaise et puis ba bundela boko par rapport il y a ba réalité autre nango ce qui est le petit Rwanda, le petit Rwanda, le petit le parce Rwanda, petit Rwanda, le petit Rwanda, le petit Rwanda, ceux qui qui régime, ils L'armée était forte sous Mobutu, Mais ils ont pu utiliser un digne fils pays, le général Mayele, pour faire basalaki. Basalaki que et entrée triomphant, il y a des On pensait que libération, au Congo, mais quest Congo. Mais nous n'avons pas, pas vu les euh, Qu'est-ce que nous n'avons pas vu Il Donc, souveraineté, il y déjà bradé, foulé au pied par les pays voisins, dont le Rwanda. Oyo, Baerman, Cowen, Baiebi, exactement, on aura pris un délocum sur l'histoire du pays. Il y a RDC. Hmm? C'est l'Amérique Azali, pour, je ne sais pas si 60 ou 70%, il y a Makambo et Zoko, mais la qui le Rwanda, qui est soutenu, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui est soutenu, qui, qui était soutenu par eh, les... les, les les, les, les, les, les grandes puissances comme en tête les États-Unis et la France hein? mais ce qui qui mais les et RDC et et mis à genoux le quoi les toujours Herman Cohen et le les sont un Congolais peut-il aller être euh, candidat postulé puis, candidature, bon, J'allais dire qu'un Congolais peut aller déposer une candidature pour la présidentielle aux États-Unis, hmm? ce qui a rempli les critère critères de la Ces critères-là ne ressortent pas d'une loi. Il euh, euh, y a oh, bah, bah, si, bah, déjà que tout le monde ne peut pas être candidat, ce qui a respecté Mais que disons-nous Toutes les lois sont discriminatoires. Mata, kita, zonga, kende, boye, ba loi nyo se zaka discriminatoire. Po o mi kokisa na loi, o zala frappé na loi, an mi kokisa. Soko mi kokisa, te, o, o s'absteni. C'est comme ça non? Même quand on crie aujourd'hui que, te, mobe kwezali, avant moutoate kabilo kona détail même dans, dans tous les pays, ou eban toyebi, avote qu'on a détaille, il faut zala, moana y mbo kawana. Sadi qu'aux zala originaire, y a kawana mais si toi tu viens tu viens d'arriver à ta osa libamou lebelé wana ba mesaigna yo mais si tu ne respectes pas ces principes là yo il faut frapper, il faut ils il il toutes les lois sont discriminatoires je félicite pour pour cette occasion pour cet fait nani euh, Valentin Mubaké Oyo, à répondre cardinal naba fewana yé waza libe mo ko mo catolico catholique, l'oubli que non cardinal a zobo salandini mais le na yé Maëli na ye a tché wapi. Bongo ya cardinal a tché wapi. Oyo, moi l'amboka Valentin mou baka zoukam albike. Na maëlo moutou a zakanango, yé tem d'aboko l'obobongo. Certaines maisons et loko is motivé à l'obanengwan. Est-ce que ça li corruption? Si tout le monde est corrompu pour balo baka bongo, alors je regrette que Batunyo se touba zaye kote ni langage wan. Herman Cohen, comme vous, vous parlez de Herman Cohen, ce n'est pas seulement Herman Cohen ba ba ba oh, ba ambassadeur onso, il a ba pays, il a ba grande puissance, soit en anglais, ba grande Bretagne, ba France, Belgique, tout ça la, ba ça là qui n'avait le mal, ba ça là qui les sanga, ba y'a comme Papa Mboso, le président Mboso kodi, président Mboso y'a assemblée nationale alobi na Bangoubo, Bolin bisabiso, oh non y'a souveraineté en Bolinabiso, ka kamoutute, depuis quand y a une matière Parlementaire, nakati assemblée nationale, ils ont bah bah bah nakamo ki na féliciter koutou pe papa na biso bah tili kuébo euh, bah tili kuébo félicitation bah tili kuébo bazou s'adresser na bassinati alobi oh ils ont kamu ça depuis 1960 la loi et salama et salama et salama et salama tous que, kamu ok oh yo ya et Ils ont une interférence, une intervention par-ci par-là dans le niveau mondial. Et là, on est au TUNISIEN BANGO. Ce ont loi et réguler, ils ont le niveau moque. Pourquoi ils ont ça à BUNO pas si Vous, vous les ambassadeurs des pays européens et américains. Vous êtes au ça. Qui est ce Congolais ou y a qui pays quand vous faites, vous vos lois. Ce non. Nous, nous, Africains de la RDC, nous, nous n'en voulons pas. Nous sommes tous les gens qui les Nous je pensais que, je pensais que... Ça, ce que, ce que les Congolais mais vous, vous venez avec pour des interférences pour une matière parlementaire. Hein Il faut pas que Et un peu... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Donc, vraiment, euh, Herman Cohen, Kakate, mais avec tous les représentants des pays européens et euh, de l'Europe, de, de, des États-Unis, j'ai dit que... Botia vous avez dit, quand vous avez dit, et sachez que te comprendre que c'est vous qui orchestrez ce qui arrive aux Congolais les mal les drames les, les malheurs des Congolais c'est vous les responsables l'un d'entre vous est venu ici le Congo avec en vous êtes responsable de, de, de, de, de, de votre malheur que mais les Congolais ont compris car faible beaucoup au début, mais quand ils ont analysé, finalement, ils se sont retrouvés nuls. Finalement, ils ont compris que ce n'était pas ça les discours qui. Oh, bah, vous Si vous que non, vous, vous êtes les responsables, mais malheur à vous. Donc, c'est vous les responsables parce que quand les Congolais, après avoir vécu tous les affres, les l'est Congo, Oyo, ba, Rwane, oyo, bino, et les Ougandais et les autres. Et les communautés internationales. Maintenant, il y a des morts Plus de millions, des millions. Si vous avez des morts, les Congolais, les voilà. Parce que nous sommes victimes de ce que nous avons vécu. Nous avons beaucoup perdu. Parce que nous avons une origine compliquée. Voilà pourquoi vous décider. Parce que les faits, loi est résultante, il y a des faits sociaux. Les lois sont des résultantes, il y a des faits sociaux. Mais il y a des faits mais y a des pour l'objet tout le monde C'est ça l'objectif coffre-fort et les de un passeport diplomatique rwandais. mais y a toujours qu'est-ce que ça veut dire oui dossier euh, mon euh, chouchou c'est tout à fait normal allo congolais parce que ce sont les banyamoulinge qui avaient obtenu euh, collectivement la nationalité congolaise a à moi selon euh, les livres de Solomon Koy et Alinga à son âme qui a écrit dans son livre euh, euh, les derniers zombies d'Afrique il faisait allusion à Mobutu et il a à l'intérieur il a parlé euh, de comment les Banyamulenge ont acquis la nationalité congolaise et c'était une nationalité collective leur donnée collectivement sur demande de président euh, Mitterrand euh, le président François Mitterrand euh, après les génocides rwandais de 1994 euh, au Moni. donc mais je veux vous dire, ceux qui a ont 100 millions, ceux qui ont 100 millions on de populations au Congo, ils sont allés, 100 millions de a une n'est-ce pas, Bogozala, pas en pas t il Parce que même s'il faut prendre même un seul volet, il y a Makamba Lobby, Richard Mouyej, alors ministre de la Défense, il y a l'intérieur après ça a eu autorisation, encore que verbal, après ça autorisation, il y a eu un élément qui est pour la sécurité et la société, avec des munitions. Maintenant là... Armes et munitions pour l'élément 43, mais à comment il 70 et quelques 80 80 Ça, c'est la question. Les bateaux sont autorisés. Est-ce qu'ils ont été identifiés par les services de sécurité du Congo Il y a un bon cannabis. Ils ont été identifiés. Les ce sont des toutis. Dans mécanisme ou le qui sont comment se fait-il, que Donc, c'est un monsieur qui a des affinités intimement liées na Rwanda. Si Kamata, Azali selon le ministère public, il y a une activité belle, une intimité, un lien fort, euh, fortement établi na lié au na Rwanda. Azali est un mot rwandais, tantôt il, il, il, il organise des réunions dans le à Rwanda, et il a des projets, des grands projets pour le Rwanda. Il a, euh, donc Azali, Azali, Azali, très lié à Rwanda, si bien qu'il fait tout au Congo. Les minerais, les minerais congolais et bien, par le Rwanda c'est les messieurs qui facilitent au Rwanda d'être, qui, qui a facilité au Rwanda et, et, et, d'être proclamé premier producteur de cobalt de coltan de minerais au Rwanda pour Rwanda bima meilleur premier producteur y'a produit Rwanda. Mais ni a facilité RDC à la paix au nom de la souveraineté. Rien. When... qui you know pu... est au nom c'est la je suis un peu chouchou. Mais tout ça, mais a ton bengi, a eh, eh, ton zaini, eh, a kombouya, kadima, tope, moui, ou kokao, moui chouchou, mouko. Azan esprit, moui chouchou, na soukanon. Mais, nalandi audio di, odio yande kouana, mouanga chouchou. Mouanga chouchou, azo y sabino, maka mouko boe. Et c'est étonnant, odio ana y salina, ma be, ma casse. Tan azou lo bake, non, tôt diriger mouka. Ah, donc, bateau, basali, kote le mela. Moïse Katumbi, Mwando tout ça, Simba, la loi Noël Tchani, et Zaline pour Bazali, ils serait seraient tout peu liés na mon et à gachouchou, oh na ma coquille influencer tout le monde pour bazala tout tout contre le Congo. Naoka, moi, un, dépi, un, un homme aussi important, le député, locola, eh, eh, eh, Simba, a tenu à bah, propos de ce qui loi Chani et Mekiko leka, pour Katakatanga, la loi opé, opération CISO pour de la loi Oh, ba la banane, tout ça, a Mais moi, moi simba, ça va beaucoup m'étiquer. Donc, la il y a un gouvernement, ya gouvernement comme ministre, il y a plein, il y a un ministère, il y a un gouvernement. Donc, la banane, bah, moanga chouchou monsous nakatya gouvernement derrière ils te collaborent que basaki ben voilà pourquoi Tosa non seulement qu'au soutenir loi tchani mais pe qu'au signer avec bas ça na lomba que vendredi bas ko aligné na wana ils ma bien fondé mais bien fondé attendons déjà que cette une loi pour sécuriser il y a une génération future pour le Congo et garder la souveraineté. Ce qui est aujourd'hui, c'est 50-50. Mais moi, je ne sais pas si je suis dit que c'est un peu de temps, mais Moïse Donc, il y a 100 millions d'habitants, à part Moïse Katumbi tous les restes sont nés, tous les restes, pour ça la loi, ils ont victimisé Moïse Katumbi Oh, mais c'est quoi ça il y a des que ont les qui sont les qui les les pour de communs ceux qui aussi ma mais je trouve que j'ai du mal à citer des gens au sont ensemble. pour moni neti, tangi Yonani, ne au tu basali Wana, bon, je sais pas, en tout cas je n'ai pas Vous pouvez les prendre, vous candidat. Vous prenez seulement les idées aux anango, même dans le football, il y a des lois oyo et ça n'est toujours discriminatoire. On vous dit que yo lecolo betai kuna osalaki na boye, yo salaki lecolo a boye, tout peu bah penser que au deux cartons au rebete a sauté dans match wana. C'est discriminatoire. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre chers messieurs Hmm Botanga ba classe nini ça ce sont des notions élémentaires oyo bozoko ko ko assimilerte. Vous vous qui vous opposez à cette loi là. Na zo bana bino bato bozong s'opposer na mo. Si tu une classe nini, loi lois sont discriminatoires. 18 ans, c'est discriminatoire. Kemokolo, mouna e mouna 18ante, est discriminatoire. Cola, bongo C'est discriminatoire. C'est une loi. Hein? A si Si le Congo eh ne ben no dirige jamais pas so de Donc, il y a un tout ça qui sont tous les qui Congo. Je suis il a preuve preuve monnene nakati a coffre fort ba moni ba banane ba mo balobika ke o moni euh, mutumoba lobina o oh, borobaki borobaki siko banane on vous a cité biloko lokwa ba fait mille dollars ba ba monnaie ba sokina kati to bacler mutuka banane tout ça on en a pas besoin tous ces biens là lui ont été restitués en bonne et due forme devant tout le monde euh, euh, bazong c'est là qui on toi on a besoin en haute justice azan a besoin ya wana mais les bah documents Hyper sensibles Plus de 1300 documents bah gardés au secret Il y a des documents Il y a des documents Il y il a dévoiler. dévoilé. qui y à renseignement, des services de renseignement, des autres service de renseignement sont en train de fouiller parce que c'est un procès de Donc, il y a des procès qui flagrance. Il y Pendant que tout ça a fait un procès procès. les ali bombi Même les députés, ont opposants, Les opposants, les politiciens, ont même les pays, les pays qui envoient leurs messieurs, bah, soi-disant bah, bah, diplomates, Bazoya pour baya qu'on négocier, bah libérer Mwanga Chuchu, Mwena, Mwena, Mwena, bah ça l'avantage tout ça là. Oh Mwanga Chouchou dit que il va diriger le pays par quel système. Oh tous les monnaies Mwanga Chuchu, Même les autres, oh Bazaya n'esprit Mwanga Chouchou. T, cette fois-ci la souveraineté. Hein? souveraineté à Congo écotika la protéger et nous pensons que là ça va dépiter produisez-nous des lois pour sauvegarder, protéger la souveraineté congolaise Si aussi que aussi ça son loi pour nous sur na monia projet de loi il n'y député et là il sera que va député il y a il y a il y a, il y a le linga un député au ça la projet de loi a... Il faut qu'on 10 à 20 ans. Alors que les gens social, alors qu'il a un projet qui est un il y a un y a un projet un parce que je ne sais pas si je es pour une raison, si un nous c'est ce que vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous So en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en Zélande. Vous voyagez en en Vous Lucas Luam susokozo na ba nana loi les congolais ont besoin de produisez nous des lois botika ba aventure boso salawana collier loi. hein étranger si à que les Congolais. Il faut se liguer comme un seul pour protéger projet souveraineté du Congo. beaucoup ont été Je depuis que na lobby que Ils congolais il faut par des bateaux. Ils ont été libradés protéger souveraineté ya Congo. Ils par par été Ils par le pays où il y a, il y a confiance. Il y a confiance que le partenaire de la globalisation, nous avons des gens qui sont bons au Congo. Donc, les loyaux, nous avons dit que la souveraineté au Congo, il faut la protéger. Merci à vous. C'était l'homme de serviteur, votre homme de serviteur, Flora Manoka, numéro 243, 81 84 25 300 Merci à vous tous. We'll I'm not right